Les gens ils m'ont traité de poivre joueurs joueur euh euh il y a des gens ils m'ont traité il y a des gens ils m'ont traité il y a des gens ils m'ont traité il y a des gens ils m'ont traité de poivre joueurs joueur euh robot sexuel le robot joueur robot sexuel Robot sexuel, euh, robot sexuel, il y a des gens ils m'ont traité, il y a des gens ils m'ont traité euh, de poivreaux joueurs euh, Bon, j'ai appliqué la technique du coup de genou, coup de genou, ça se met partout partout Ouais mais ah, c'est pas de... toi qui décide Les médisants c'est les rumeurs c'est facile quand à leur soeur. Coup de genou coup de genou ça tout le problème et tout <rire> C'est facile hein Mickey J'écoute la musique, je veux écouter la musique dans la vie, comme il est foutu. J'ai appliqué la technique du coude de genou, coude au genou, coude au genou, coude au genou, coude au genou, coude genou, coude genou, genou, genou, genou, la vie. Regarde, j'ai appliqué la technique du coude au genou, coude genou, coude genou, coude genou, coude genou, coude genou, genou, genou, genou, la bite Comme il est foutu. Il y a des gens ils m'ont traité de poivreaux joueurs euh, euh, euh, euh, robosexuels robosexuels robosexuels. Il y a des gens ils m'ont traité il y a des gens ils m'ont traité il y a les gens ils m'ont traité il y les gens ils m'ont traité de poivreaux joueurs euh, robosexuels robosexuels robosexuels poivrots joueurs euh, robosexuels robosexuels robosexuels. Il y a des gens ils m'ont traité il y a des gens qui m'ont traité euh, de poivreaux joueurs. Euh... Bon, j'ai appliqué la technique du coup de genou. Coup de genou, ça se met partout, partout. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et mes dix c'est les rumeurs. C'est facile quand à leur soeur. Coup de genou, coup de genou, ça règle problème du tout. C'est J'écoute la musique, je veux écouter la musique. Oh, dans la nuit, comme il est fou. J'ai appliqué la technique du de genou, coup de genou, coup genou, genou, genou, genou, dans la D'ailleurs, j'ai appliqué la technique du genou, nous de genou, coup nous genou, coup genou, au J'écoute la musique, je veux écouter, bruce, écouter la musique. Brousse, joueur, ouais mais ouais. c'est pas toi qui décide. J'écoute la musique, je, joueur, je veux brousse, écouter la musique. Le robot sexuel, le robot sexuel, le robot sexuel, le robot sexuel, le robot sexuel, le robot sexuel, robot sexuel, sexuel, le sexuel, c'est facile hein mon cœur